Eh bien, salut à tous, si vous savez, j'espère que vous allez bien, en tout cas, pour ma part, on s'en fiche. Alors, ça fait longtemps que je n'avais pas fait ce genre de vidéo, où je suis posé, où je parle tranquillement avec vous. En tout cas, ça fait longtemps et je pense que je vais en faire assez régulièrement cette année. Mais régulièrement bon, on va voir ça de toute façon au cours de cette vidéo. Alors, cette vidéo fait office de bilan de l'année 2021, mais aussi une introduction à l'année 2022. Donc forcément, vous allez retrouver cette vidéo dans la playlist 2021, et notamment dans la playlist 2022. 2021. Même si j'ai fait une vidéo par mois a priori, même si sur certains mois j'en ai fait deux ou trois, ça dépend vraiment, euh, les une vidéo par mois, juste pour rester dans l'algorithme YouTube. Je me forçais à faire des vidéos, et sur les 14 vidéos que j'ai pu faire, en tout cas pour ma part, euh, jusqu'à maintenant, euh, il n'y en a que peut-être 3 ou 4 que j'ai kiffé faire. Par exemple, le vlog que j'ai pu faire en début d'année, en janvier. Euh, la vidéo sur euh, Adawon que j'ai kiffé faire. La vidéo sur le premier film au cinéma que j'ai kiffé faire. Et aussi une vidéo sur... Euh, euh, comment, je sais même plus. Ah oui, sur un concept que je voulais commencer, genre les tu c'est J'avais fait le premier épisode avec tu connais Battlefield 2142 Et j'ai toujours eu ce problème de diction avec la langue française en cette année 2021 rien ne s'est amélioré et il y a aussi notamment la vidéo entre l'art et le jeu vidéo que j'ai kiffé faire franchement c'est une vidéo où j'ai apprécié étudier et travailler le sujet pendant des heures mais que finalement la vidéo ne me convenait pas la vidéo ne me convient pas et pourtant je l'ai sortie quand même je me suis dit on va voir comment ça se passe le duo déjà était mauvaise et je pouvais pas faire autrement à ce moment là je pouvais soit reporter mais si je reportais, je, ça, ça voudrait dire, excusez-moi, que je fasse une autre vidéo pour combler ben, ce manque de vidéos pour une vidéo par mois. Et je n'avais pas d'autres idées de vidéos à ce moment-là et j'avais pas envie de faire d'autres vidéos. Donc, je me suis dit, avec les moyens du bord, faisons cette vidéo. Et malheureusement, c'est sur cette vidéo, excusez-moi, qu'elle euh, n'a pas beaucoup marché. Mais je ne cherche pas que la vidéo marche, mais au moins... Elle a, elle a pu être vue par des gens, la vidéo la et judo a pu être vue par des gens et j'en suis assez content parce que certains ont commenté, enfin je crois qu'il n'y en a qu'une seule personne, mais ça reste quand même, euh, <rire> ça reste quand même assez sympathique. Et euh, la vidéo sur dawong aussi, euh, elle a aussi ses défauts, mais je me suis dit, je suis faillible comme tout le monde, je ne suis pas infaillible, donc on va mettre la vidéo et tout. Le montage, c'est vrai que je vous, avoue, je vous avoue que pour le montage, je ne me, euh, je, je me suis pas trop fait chier à faire le montage. Par contre, pour l'audio, j'ai essayé de m'améliorer, en tout cas pour ma part. Et au bout de 11 répétitions, je me suis dit, bon, à la 12e, ça sera la bonne. Et à la 12e, ce n'était pas la bonne. Et j'avais plus envie de refaire encore des répétitions parce qu'il fallait que la vidéo sorte. Et euh, Donc voilà, j'ai fait la sortie de la vidéo. On voit que je me suis amusé lors de ce tournage, en tout cas pour l'audio. Euh, parce qu'on m'entend rire à la fin lorsque je parle anglais, mon anglais devient catastrophique et, et je, on entend un petit sourire euh, que je fais. Et j'ai grave kiffé. Donc, moi, ouais. et là, en cette fin d'année 2021 et en début d'année 2022, je me dis que, moi, ouais, je ne vais plus me forcer à faire des vidéos. Juste pour remplir un quota et rester dans l'algorithme YouTube. Alors, ça va faire mal. Je ne peux pas me permettre de faire ça si je veux que l'algorithme me met en me, me avant. Voilà. Déjà, j'ai toujours ce problème avec la langue française, alors veuillez m'excuser d'avance, mais je me suis dit, fuck ça, peu importe, de toute façon, je fais des vidéos pour partager du contenu et de toute façon, c'est pas grave. S'il y a des gens qui regardent mes vidéos, c'est tant mieux, si on n'en a pas, ben, c'est tant pis. Mais il y a quand même des vidéos qui se sentiront. En cette année de 2022, je pense continuer le format le chiconé parce que le premier épisode c'était sur Battlefield 2142, le deuxième épisode ça sera sur Need for Speed, je vous laisserai deviner ça dans les commentaires. Et euh, je pense aussi continuer les histoires sur les personnages, genre qui est tel tel perso, euh, je ne sais pas encore sur qui je vais faire bien évidemment. Et aussi mon court métrage, hein, qui était prévu pour 2021, qui a été reporté pour 2000, euh, non, qui était prévu pour 2020, excusez-moi, qui a été reporté pour 2021, et qui finalement sera reporté pour cette année 2022 ou encore en 2023, sauf si je change d'idée que je fais un autre court métrage avec un autre projet, avec une autre équipe, etc. Mais ça, je verrai au cours de cette année euh, 2022. Et je me suis dit. Ouais, je ne vais pas me forcer. Donc, il y aura certainement des irrégularités euh, en 2022 sur cette chaîne YouTube qui est XOC Par exemple, en mois de janvier, il pourrait y avoir trois vidéos en une semaine et puis basta jusqu'au mois de mars, par exemple. C'est un exemple. Euh, donc, je vais faire des vidéos quand j'en aurai l'occasion et quand j'en aurai l'envie. Voilà, c'est essentiel d'avoir l'envie de faire des vidéos. Et je trouve ça important. Et je voulais vous dire merci aux personnes qui se sont abonnées cette année euh, sur cette chaîne youtube merci aux personnes qui suivent régulièrement mes vidéos et je vous remercie énormément grâce à vous je peux continuer à faire mes vidéos et euh, pour ceux qui se demandent est-ce que je vais monétiser mes vidéos ou pas euh, pour l'instant non je ne monétise pas mes vidéos et je fais en sorte que mes vidéos soient assez courtes pour pas que vous avez de pub lorsque vous regardez mes vidéos et donc c'est un peu gênant aussi parce que je dois je dois faire des par exemple quand j'ai envie de faire des gros projets entre la vidéo, j'avais envie de parler de plein de choses, mais je devais faire assez court pour pas que vous ayez de pub. C'était chiant, c'était contre-intuitif pour ma part et contre-productif aussi. Donc voilà. Et les vidéos qui seront monétisées en tout cas cette année, ça sera surtout en fin d'année, euh, vers septembre, octobre, novembre, décembre. Euh, ça sera sur des vidéos où lequel, lesquelles, comment vous expliquer ça ce sera sur des vidéos qui m'ont demandé beaucoup, mais genre beaucoup de travail et auquel il y avait un minimum de qualité, que ce soit au niveau audio ou euh, montage en tout cas. Il faut qu'il qu y ait un minimum de qualité pour que je me permette de monétiser les vidéos en fin d'année, en tout cas pour ma part. Euh, je comptais me lancer aussi en podcast. Euh, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Donnez-moi votre avis en commentaire si je me lance en podcast ou pas. De toute façon, j'avais déjà commencé un format podcast, c'était la Sey Radio, la radio libre en tout cas. Le premier épisode, c'était en compagnie d'Idriss de, de Auto et je le remercie d'avoir été là, et j'ai grave kiffé ça, et j'ai envie de renouveler l'expérience avec d'autres personnes, ou encore avec la même personne, mais juste renouveler l'expérience de la série radio, on bas de podcast, qui s'y prête bien en tout cas pour ma part. Mais en tout cas, j'essaie d'avoir un très bon, très bon audio, je sais pas, mais bon, en tout cas pour ma part, je vous souhaite de passer une euh, très, très belle année, hein. et il y aura beaucoup plus de vidéos chill comme cela, comme je fais en ce moment et bah, bonne année à vous si vous regardez cette vidéo en 2022 et bon courage, n'abandonnez pas et donnez-vous à fond dans ce que vous faites salut à tous, nous étions et nous sommes la like x à la prochaine